C'est qu'ils ne connaissent pas de Dieu créateur unique, ou même pluriel, qui serait le même pour tous les hommes. Ils ne connaissent pas davantage une révélation, un livre sacré et des dogmes. Comme euh, Augustin et Varan à Rome le soulignent, chez eux, à Rome, ce sont les hommes qui créent les dieux et non l'inverse. Lisons la citation du, du père de l'Église, je vous mets aussi le latin, comme ça, ça fait plus savant qui vécut, comme vous le savez, entre le milieu du 4e et le milieu du 5e siècle. Varon, qu'il cite, vivant au 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Cicéron. Voilà ce qu'il dit. Et ce Varon lui-même, il cite donc son collègue du 1er siècle, confirme qu'il a, qu a d'abord écrit sur les choses humaines, civilisation, la culture, toutes les institutions, puis sur les choses divines, parce que les cités ont existé en premier, et ont ensuite institué les rites sacrés. Varon et Augustin avaient raison, si nous en jugeons d'après ce que nous connaissons de l'histoire romaine. Quand Rome entre dans l'histoire, donc à l'époque où l'on dispose de sources écrites, c'est bien ainsi que cela s'est passé, d'après eux. Romulus fonde la ville et la cité, l'État, on appelle ça la cité de Rome, et il y installe déjà quelques dieux puis son successeur, le roi Numa, crée d'un côté la justice sur terre et la religio, qui ne se traduit pas, pensez à vos professeurs de latin, la religion par la religion, mais par les obligations religieuses à l'égard des dieux. De cette manière, il dote, Numa dote les Romains de partenaires divins dans l'entreprise terrestre qui est la fondation de cet état, de cette cité. Bien sûr, Rome est beaucoup plus ancienne que les premiers documents écrits qui résonnent sur cette question. Là, nous sommes dans les brumes de la préhistoire. Nous avons des traces archéologiques qui nous font remonter la ville jusqu'au IXe siècle avant Jésus-Christ et sans doute jusqu'au XIIIe, XIVe avant Jésus-Christ, les premières occupations. Mais nous ignorons tout de la religion et des dieux de cette époque, évidemment, et surtout de la manière dont les Romains se les représentaient. Des figures divines émergent au 7e, 6e siècle, mais nous manquons de tout document précis et compréhensible pour cette époque. Bien entendu aussi, ce n'est pas aussi simple, ni à l'époque de la fondation, ni plus tard. D'où venaient ces dieux que les fondateurs installent officiellement à Rome Ils sont là, les Romains n'en parlent pas. Augustin ajoute que Varon confessait que s'il écrivait sur l'ensemble de la nature des dieux, il aurait d'abord fait un exposé complet sur la question des dieux avant d'aborder celle des hommes. Ce dernier passage est intéressant pour notre sujet car il définit clairement ce qu'est la théologie romaine. Varon distingue deux types de théologie, l'une qui parle de ce monde-ci, celui des cités notamment, et qui fait des dieux des partenaires des humains. L'autre qui embrasserait l'ensemble du problème en prenant également en compte son versant métaphysique. Et dans ces derniers cas, il devrait également traiter de l'existence propre des dieux. Faire de la métaphysique, justement. Varon formule en creux donc l'un des principes fondamentaux du ritualisme romain. Les dieux romains menaient une double vie. Ils avaient une existence métaphysique à côté d'une existence qu'on pourrait qualifier de terrestre, il est évident, lorsqu'on prend en compte les cultes des Romains, que la religion, les obligations religieuses, ne s'occupent pas de la vie métaphysique des dieux, ni de l'au-delà. Ceux-ci, ces dieux, ont une vie dans l'au-delà, tous les Romains le savent, une vie qui obéit à des règles propres, mais que les hommes sont incapables de comprendre. La métaphysique n'est pas une question religieuse à Rome. Elle relevait éventuellement de la spéculation philosophique, donc du libre débat, mais ce n'est pas ce que nous nous appellerions religieux. La même position est exprimée de façon très claire au début du IIIe siècle de notre, notre ère par l'interlocuteur non-chrétien dans le débat entre un païen et un chrétien mis en scène par l'auteur Minucius Félix dans son Octavius. C'est d'ailleurs un petit livre très intéressant où un chrétien et un non-chrétien discutent sur les les avantages de l'une ou de l'autre religion. Il dit « La nature intermédiaire, médiocre, c'est un très beau terme latin, intermédiaire de l'homme, est si éloignée de pouvoir explorer le divin qu'aussi bien les corps suspendus au-dessus de nous dans les hauteurs du ciel que ceux qui sont plongés dans les profondeurs de la terre, qu'il ne nous est ni donné de les connaître, ni permet de les scruter, qu'il est même impie de les violer, et que nous pouvons nous croire assez heureux et assez sages si, suivant l'antique adage d'un philosophe que vous reconnaîtrez, nous nous connaissons nous-mêmes intimement. » Minucius attribue à l'interlocuteur d'Octavius le point de vue classique de ceux que les chrétiens appelaient les païens. L'opinion la plus courante chez les Romains était donc que la nature des dieux ne se trouve pas à la portée de l'esprit humain. Celui-ci ne pouvait comprendre et saisir que ce qui se passait dans ce monde-ci. Et cela en raison de la différence fondamentale et irréductible qui sépare les mortels des dieux immortels. D'ailleurs, les dieux n'étaient pas conçus comme les créateurs des humains, ils se trouvent dans le monde comme les mortels. Certains philosophes peuvent évidemment se poser la question, est-ce que c'est eux qui ont créé tout cela Mais on ne le sait pas, puisqu'on ne connaît pas les dieux. Le culte ne propose en tout cas aucune théorie concernant l'origine des êtres, à part les origines, c'est-à-dire la fondation de l'État et de la ville de Rome. C'est ça le début du monde. Ce qui n'empêche pas, je l'ai dit, les philosophes de s'interroger sur ce problème. Ils pouvaient le faire d'autant plus librement qu'ils n'étaient freinés par aucune révélation ou dogme concernant le système des choses. Dans le monde pré-chrétien, il n'existait pas de vérité unique, une vérité révélée par la divinité, mais une pluralité de vérités également valables si elles étaient établies selon les règles de l'art. Parce que personne ne les impose d'en haut. C'est la, la, la logique humaine qui les, la, les rend viables. Et je vous ai dit les limites de euh, la pensée humaine. Un exemple très clair de l'époque des persécutions des chrétiens en témoigne. Un juge, un magistrat local, qui n'avait aucune intention de condamner à mort un homme accusé d'être chrétien parce qu'il refusait de sacrifier aux dieux romains, aux dieux locaux, essaye de lui expliquer que son geste, en fait, n'avait aucune conséquence idéologique pour lui. Ses magistrats exprimés par là, un contexte, dans un contexte hautement officiel, c'est une, une séance d'assises, il y va de, de, de la vie de, de, de la personne en question et ils exprimaient dans ce contexte hautement officiel la certitude que les opinions personnelles qu'un sacrifiant pouvait avoir sur ce qu'il faisait et sur les dieux, etc., n'avaient en fait aucune valeur contraignante. Son opinion n'avait pas d'importance dans l'exécution du rite dont la seule obligation était qu'il soit accompli. fait, c'est tout ce qu'on te demande. Pense à rien, je ne peux pas. Pense à Jésus-Christ, que tu sacrifies à lui, je ne peux pas. Euh, pense que tu sacrifies à Dieu, comme tu le conçois, non, je ne veux pas. Donc il refuse le geste que, euh, qui était la seule chose importante pour les Romains. Et on ne pensait rien d'autre qu'au déroulement, au respect des règles. C'est donc tout sur terre, dans les données accessibles à l'esprit humain, comme les noms qu'ils leur attribuaient ou les obligations religieuses qu'ils avaient à leur égard, que les Romains entraient en relation avec les dieux. Ainsi, malgré l'intérêt que les philosophes portaient à l'âme des divine des mortels, la religion romaine ne s'occupait-elle pas non plus du salut de l'âme ou des moyens de rejoindre les dieux D'ailleurs, l'âme, c'est une mauvaise traduction pour anima. Anima est un principe vital qui anime tout être vivant et qui s'échappe d'ailleurs au moment de la mort. Pas pour aller rejoindre le ciel euh, ou les enfers ou quoi que ce soit. Ça revient, une sorte de souffle qui rejoint, euh, on ne sait pas trop quoi, mais ça, ça n'emporte pas le jeu, le, la personnalité du défunt. Bon, c'est déjà un autre problème. La religion donc veillait uniquement, elle ne s'occupait pas du salut éternel de l'âme ou de moyens de rejoindre les dieux, elle veillait uniquement à installer les, les défunts dans leur nouveau statut. Et ces statut concernait leur place au-delà de leur mort dans ce monde-ci, et non dans l'au-delà, mais dans leur tombe, où en fait ils devenaient une parcelle de la divinité collective des dieux mânes, les dieux bons comme on dit qui étaient honorés comme tels par les vivants. Nul n'interdisait aux individus de s'occuper de leurs euh, principes vital immortels, etc. Mais ce n'était pas dans le cadre proprement religieux que cette activité s'exerçait. C'était, mettons, dans le champ des spéculations philosophiques. On se dit, mais qu'est-ce qui nous anime, etc. Après avoir pris connaissance de ces faits, nous ne serons donc pas surpris de constater qu'il n'existe pratiquement aucune divinité qui se révèle d'elle-même aux Romains. Il en est ainsi sur le plan du culte. Dans les récits romains, il arrive certes qu'une divinité euh, parle aux Romains, se révèle en quelque sorte, mais en général c'est pour leur donner un conseil, en somme pour participer à l'histoire romaine terrestre, en bon citoyen en quelque sorte, alors que cette divinité n'existe pas encore officiellement dans les obligations religieuses des Romains. Tel fut le cas d'un modeste euh, aius locutius, qui est très célèbre dans la littérature latine, puisqu'il avertit au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Romains, par la bouche d'un simple plébéien qu'il avait averti sur le Forum, que les Gaulois étaient sur le, plan, sur le point d'attaquer Rome, le fameux Brennis. Mais le plébéien, en question, qui alla frapper, frapper au Sénat et leur dire « voilà, euh, il m'a dit ceci », euh, il ne procédait pas la dignitas, l'importance sociale pour euh, être crédible et le Sénat n'écouta ni le plébéien ni le dieu dont il transmettait le message avec les conséquences que vous imaginez les Gaulois prirent Rome, c'est aussi une histoire morale de morale politique des sénateurs un peu obtus qui euh, n'écoutent pas les bons conseils il ne suffit donc pas qu'un qu'un dieu se manifeste pour qu'il soit écouté, surtout s'il ne parle pas à un sénateur ou à un magistrat, à un consul. Ce sont eux, ces messieurs du Sénat et euh, du pouvoir quotidien, qui euh, décident qu'un dieu existe, et qu'il peut être écouté et faire partie de la cité romaine. Et euh, dans les textes que je vous ai mis au tableau, vous pouvez voir euh, euh, que. Après, il a eu un petit hôtel qui a existé jusqu'à l'époque de Cicéron. Mais on n'entend plus parler d'un culte quelconque, c'est une sorte de pierre de mémoire, mais il existait. Et le père de l'Église, Tertullien, s'est élevé contre ce principe, parce que les premiers pères de l'Église étaient romains, ils connaissaient très bien tout cela. Et en se rapportant à une séance du Sénat romain du début de notre, du premier siècle de notre ère, dont on ne sait pas si elle a jamais eu lieu, euh, où il rapporte qu'une qu motion aurait proposé d'introduire Jésus-Christ parmi les dieux à vénérer, mais euh, qui n'a pas obtenu la majorité, il n'a pas obtenu le nombre de voix nécessaires. Euh, C'est une blague euh, en disant vous, « vous êtes vraiment des crétins ». Mais en même temps, c'est aussi de l'humour où il dit « mais vos dieux, finalement, c'est ceux qui ont eu la majorité au Sénat. Regardez le pauvre Aius Locutius, etc. Il faut que les Gaulois détruisent Rome pour que vous écoutiez, etc. » Donc c'est tout ce contexte que tout le monde connaissait très bien. Mais les païens prenaient ça au sérieux. Il convient de tenir compte de cette différence fondamentale dans la représentation de la divinité telle qu'elle s'est formée sous l'influence des monothéismes. Les dieux ne se manifestent pas aux Romains pour, être, pour exiger d'être vénérés et de leur imposer leur autorité absolue. Dans tous les documents, les dieux sont là, dans le monde, comme les humains. Et les humains en tirent la conclusion suivante, d'après Cicéron. La nature a disposé les hommes pour s'assembler, s'entendre, former des cités, des États. Les stoïciens, c'est une de ces sectes philosophiques, pensent aussi que tout l'univers est régi par la puissance des dieux et que le monde entier est en quelque sorte la cité commune des dieux et des hommes et que chacun de nous est membre de cette grande société. À cette différence près que c'est une société terrestre. Ce monde-ci, c'est ce que nous voyons pas, ce que nous ne voyons pas et qui est le monde propre des dieux. C'est toujours le même problème. Les humains entretiennent ainsi avec ces dieux des relations qui correspondent à un code de politesse sociale. Il les invite, il les installe, il les consulte régulièrement et les associe à toutes leurs activités. Ou encore, il raconte l'histoire des dieux, leur passé, leurs conflits et amours, les mythes, notamment, les mythes grecs, et puis après les Romains aussi, fabriquent des mythes, des histoires sur les dieux qui sont une façon de décrire leurs activités, leurs fonctions, comme on dit dans notre jargon, sur ce qu'ils font sur terre. Ou bien ils décrivent à leur manière leur véritable personnalité, mais cela ne se produit, produit pratiquement jamais dans le sens inverse. Quand cela arrive, comme dans le cas d'Aius Locutius, le dieu, en fait, vous voyez le petit dieu, il ne revendique rien. Mais les conséquences de la conduite humaine avertissent la cité qu'une grave faute a été faite. Donc il ne faut pas prendre cela à la légère non plus et euh, que tout se, résolve, euh, se réduise à une question de majorité au Sénat. Une conséquence immédiate de cette situation est que la religion romaine est polythéiste. C'est un deuxième fait qui souvent surprend. C'est même, nous le verrons, un polythéisme en expansion permanente. Au 8e siècle déjà avant notre ère, le poète Hésiode estimait à 30 000 le nombre des immortels connus. D'autre part, ces dieux ne sont pas réunis dans une seule et grande religion. Le principe fondamental était que chaque communauté humaine ait ses partenaires divins. La cité, c'est-à-dire l'État de Rome, la famille, l'association des pompiers, des charpentiers, des importateurs de céréales, la Légion, la Centurie dans la Légion, etc. Chaque groupement humain a son panthéon, ses divinités. Et chaque peuple étranger, chaque communauté, chaque cité étrangère devait avoir ses dieux. Ce qui serait choquant, c'est que des communautés existent sans partenaire divin. Pas... L'athéisme comme tel n'existe pas dans le monde antique. Il y a des gens qui disent, sous l'influence de critiques... Euh, comme dans l'épicurisme, que les dieux ne s'occupent pas des problèmes des humains, alors que la majorité des gens disent les dieux sont là pour faire avec nous une grande société de mortels et d'immortels sur Terre, ici. Et c'est ça qui fait tout fonctionner chez nous. Mais euh, y a personne, finalement, presque ne dit que les dieux n'existent pas. D'ailleurs, les, les épicuriens... Sont les premiers à célébrer un culte divin à Épicure et à d'autres, ils ont leur propre dieu, c'est des débats plus qu'autre chose. Ce qui était choquant donc, comme je l'ai dit, c'était des communautés sans partenaires divin Et ces obligations religieuses qui incombent à chaque communauté euh, ne valent dans chaque communauté que pour les membres précis de cette communauté et ceux qu'on y admet même temporairement. Vous devez avoir la carte d'identité pour pouvoir aller à l'église chez les Romains et participer au service religieux. Sauf si, euh, si l'ambassadeur vous a fait ou l'État vous a fait un certificat de résidence officiel, là vous pouvez aussi. Mais même, il y a l'exemple, un roi vers, vers 180 avant Jésus-Christ, un roi d'Asie mineure, d'un royaume local, Prusias, est venu à Rome pour remercier les dieux. Et il voulait sacrifier au Capitole, à Jupiter, Junon et, et Minerve, aux trois grandes divinités de l'État romain. Ben, Ce n'était pas possible. Il fallait qu'il demande l'autorisation au Sénat. Et là, il a pu sacrifier. Ce qui montre qu'on n'entre pas dans une église pour participer au culte, comme par exemple dans le christianisme, où vous allez n'importe où et vous êtes immédiatement chez vous, si vous voulez, religieusement. Ça aussi, ça n'existe pas. Une autre question caractéristique des religions de Rome est qu'avant le christianisme, aucune de ces religions et de ces divinités n'était universelle. C'est toujours lié à un certain endroit, à un État, une ville, une communauté. Il y a mille, mille panthéons de familles privées. Il y a tous les clubs de pompiers et de tout ce que vous voulez. Euh, c'est ainsi que, que ça se passe. Et Pour nous, c'est surprenant. Une dernière conséquence qui déroule qui découle de ceci, concerne une notion qui n'a cessé de croître en importance euh, depuis le IVe siècle après Jésus-Christ, dans le cadre de l'expansion du ca catholicisme. La notion de foi, de croyance. Les religions de Rome n'exigent des, des citoyens aucune croyance. Tous acceptent comme une donnée le fait que les dieux sont là, et aiment entrer euh, en contact avec les humains et entrer même dans leur communauté. Ce que les dieux attendent des mortels, c'est qu'ils effectuent des actes qui rendent hommage à eux, aux dieux. Ce sont des religions de l'obligation rituelle. Elles ne sont pas les seules, et nous parlerons euh, dans les conférences suivantes d'autres aspects de cela, mais euh, c'est strictement semblable, par exemple, à ce qu'est la religion juive traditionnelle à l'époque euh, des Romains, Surtout après la destruction du Temple et euh, vous n'avez qu'à lire Maïmonide, au Moyen-Âge, il explique comme ça la foi, enfin la foi, il n'y a pas de foi juive, il y a des obligations parce que l'esprit humain est trop faible pour raisonner de ces problèmes. En revanche, les 653, ou je ne sais pas combien, obligations rituelles et observances, ça l'esprit humain est très fort pour gérer tout cela. Et nous sommes tous des fonctionnaires, nous savons euh, que c'est tout à fait possible. Et c'est ça, c'est un ritualisme. Et euh, un rabbin m'a dit un jour, la religion traditionnelle juive, c'est une des religions de l'Antiquité, c'est le christianisme qui est une révolution. Et il ne parlait pas non plus de, de, de, de, de, de développement dans les pays slaves, euh, sous l'influence de, de prophètes locaux, etc. Vous connaissez ça, là aussi, il y a des, des, des, des problèmes différents. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout quelque chose de monstrueux, euh, l'exemple du judaïsme prouve que c'est... et de centaines ou de milliers de religions dans le monde actuel fonctionnent encore comme ça. En Chine, au Japon, euh, en Inde, etc. Euh, et, et il n'y a pas à dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant, euh, regardons comment fonctionne ce polythéisme, cet ensemble de divinités, de partenaires divins qui agissent avec les humains. Je dois ici distinguer deux niveaux, la cité, ou l'État toujours, et le plan privé. Certains dieux sont des dieux publics, comme nous disons, au sens où ils sont les dieux de l'État romain et concernent tous les citoyens romains en tant qu'ils sont citoyens et ils ont le droit de cité romaine. Les dieux privés, les femmes aussi, hein, évidemment, les dieux privés, quant à eux, ne concernent que les différentes familles et dépendent non pas du pouvoir du consul, par exemple, ou du Sénat, ou surtout pas des prêtres romains, mais ils dépendent strictement du pouvoir du père de famille. C'est le père de famille qui est pape chez lui. Ça fait rêver beaucoup de gens, mais c'était comme ça. Les dieux, les dieux privés, donc, il ne faut pas les mélanger aux autres. Et c'est pareil dans une association professionnelle ou sociale où le président élu de l'année est le pape pour l'année, c'est lui qui décide. Personne d'autre ne peut dicter à la famille ou à l'association quels devaient être ses dieux domestiques, d'abord qui prendre, ça ne les regarde pas, et comment les vénérer. L'autorité des prêtres romains, mettons les pontifs les plus éminents, ne concerne que les cultes publics, ceux de l'État romain. Et à Rome, c'est l'État romain, c'est pas tout l'Empire, etc. Les pontifs ne se prononcent pas au-delà des frontières de l'état de la cité de Rome. 1 mille de, de, de, de, de, de l'ancien Pomerium, des, des, des, des murailles du 3e siècle. Au-delà, ils n'ont rien à dire. Alors, euh, donc, euh, ça, il faut absolument en tenir compte. Alors, prenons d'abord le niveau de l'état euh, par facilité, parce que c'est le seul qui est vraiment bien connu par les sources. Euh, connaître les mille et une religions de famille, c'est une question nettement plus compliquée. Les dieux de l'État sont mis en place de la manière que j'ai déjà décrite. Ils concernent l'ensemble des citoyens romains, même si en fait ce ne sont généralement que les magistrats, c'est-à-dire les consuls et les prêteurs, par exemple, qui dirigent cet État, qui ont le pouvoir suprême annuel sur cet État, ou les prêtres de Rome qui célèbrent euh, leur culte. Les citoyens romains présents à Rome peuvent assister, sont même invités, si vous voulez, aux sacrifices et aux jeux célébrés en l'honneur des dieux, mais ce n'est pas une obligation stricte. Il suffit de trois personnes, pas dix, mais trois, pour que le culte soit valable. À trois, tres facium collegium, c'est la règle du droit romain. À trois, nous faisons un collège, et un collège peut décider. Le grand pontife, qui est le président élu du, du, par tous les citoyens, du collège pontifical, qui sont 15, 20 sous l'Empire, eh bien, le grand pontife, dont on fait tout un toutime, ne peut pas prendre une décision s'il n'y a pas deux collègues qui votent avec lui. C'est ça, le, le droit romain, hein, c'est très rigide sur les, les institutions. Donc, euh, il suffit que trois euh, soient présents pour qu'un rite soit valable. Et si l'on n'est pas présent à Rome, comme progressivement la plupart des Romains, sous Auguste, en 14 après Jésus-Christ, il y a déjà 4 millions de citoyens romains. À Rome, il y a 1 million d'habitants, 800 000 à 1 million, et certains, tous n'étaient pas, c'était des étrangers aussi, qui étaient venus à Rome et qui restaient là. Et donc, vous voyez, ça dépasse largement. Si on n'est pas présent à Rome, on n'est pas obligé d'exécuter les rites du culte public, on n'est pas obligé de vivre suivant le calendrier de Rome. Ça se fait à Rome. Euh, sur place, en Italie ou dans l'Empire, les individus célèbrent ou participent au culte public de la cité dans laquelle ils sont enregistrés, ou sous l'Empire dont ils sont originaires, parce que sous l'Empire, on a deux droits de cité. La cité locale où on est né, où on est naturalisé, où on est inscrit et où on reçoit aussi progressivement la citoyenneté romaine avec la citoyenneté locale donc euh, et puis on peut être enregistré simplement comme résident mais euh, c'est les individus sont à ce moment là s'ils ont l'autorisation ou s'ils ont cette double citoyenneté ils sont censés avant tout de célébrer le culte local s'ils viennent à rome Évidemment, ils peuvent immédiatement participer au culte s'ils sont vraiment citoyens romains. Et il y a des gens qui, à Rome, des, des, des spécialistes du faciès qui, qui identifient les faux nobles, les faux chevaliers romains, les faux citoyens. Ils voient tout de suite les filous qui essayent de, de faire leurs petites affaires. Tous ces dieux, de toute façon, même s'ils, les règles, quand vous Regardez un peu les inscriptions dans les musées ou ce qu'on dit de ces dieux publics locaux, vous constatez qu'ils sont à peu près les mêmes que, que, que les noms des divinités de Rome, la ville au bord du Tibre, et, euh, et les règles culturelles qui valent pour le, le culte public de Rome. Les sacrifices, par exemple, sont homologues à peu près partout. Mais tous ces dieux ne sont toutefois jamais identiques même quand on se trouve dans une colonie romaine. Une colonie romaine au sens juridique est un quartier de Rome jeté en Italie ou dans une des provinces et qui a le droit public romain imposé comme tel. Là, on, on bricole pas, on reçoit euh, les règles de Rome. Mais euh, on ne reçoit pas de religion, pas de culte. Euh, on n'est pas obligé, euh, de, si vous voulez, de... de d'accepter tous les dieux de Rome que Rome voudra bien vous donner. En revanche, chaque entité possède son identité et son originalité. Et quand une colonie romaine est créée, eh bien, la, la loi qui euh, l'a crée, l'institue et qui est contrôlée par Rome, par le Sénat et l'empereur sous l'Empire, il demande juste que dans les dix jours après la proclamation de la loi, le Sénat local, il faut l'élire aussi rapidement, euh, dans les dix jours, disent quels sont les dieux, les divinités publiques de, du nouvel État, de la colonie, quand sont les jours de leur calendrier festif, ce qu'il faut faire, et qui le fait, et où. Donc on doit faire euh, la composition de tout le calendrier religieux avec tous les éléments dans les dix jours après la fondation. Et ça ne vient pas d'en haut du tout c'est les gens qui doivent le faire eux-mêmes. Et donc, même si les différents Jupiter et Mars, etc., ont euh, le même nom, euh, ça veut dire que ce n'est pas exactement le même. Mais revenons à Rome, euh, comme c'est plus simple. Euh, voilà, le, je vous montre des exemples de... Ça, ça, le polythéisme, ce ne sont que les, les plus grands dieux de Rome. Je vous ai mis la fonction, c'est-à-dire le mode d'action, qu'est-ce qu'il fait dans, dans ce monde-ci Qu'est-ce qui favorise euh, Quelques titres qu'ils ont aussi, euh, pas tous, on ne les connaît pas tous. Et puis les groupes sociaux qu'ils euh, patronnent aussi à Rome même. Et euh, nous n'allons pas égrener toutes ces fonctions, euh, etc., que vous connaissez en partie, même si on peut se tromper sur le, le mode d'action. Ce que je vais vous montrer, c'est que ces divinités forment souvent un réseau traditionnel ou alors passager, c'est des bricolages théologiques qui se fondent, qui se, fait, qui se réalisent au moment où on célèbre un acte cultuel. C'est ça le polythéisme. Ce n'est pas seulement qu'on qu n'arrive pas au monothéisme, mais qu'il y a plusieurs dieux. Ce n'est pas seulement cela, mais que tout le monde collabore en permanence. Et d'où une expansion euh, euh, pro, progressive. Je vous montre un exemple. Voilà... Euh, C'est une saisie des carabiniers dans les années 80, je crois, 90. Une image, une petite image de la triade capitoline. C'est les dieux de l'état romain. Euh, Jupiter, l'homme, la souveraineté humaine masculine, assis au milieu comme il convient, n'est-ce pas, mesdames Mais euh, vous avez aussi les différents animaux qui les représentent. Jupiter, l'aigle, Junon à droite, le Pan, la matrone qui est belle. Et euh, Minerve, qui est le cerveau de l'affaire, c'est euh, la chouette athénienne, euh, très, très rapidement représentée comme Athéna. Et euh, ces trois divinités, euh, ça paraît bizarre, pourquoi trois un, un homme et deux femmes. Ils sont donc dans ce temple qui est au Capitole, je vous le montre, il est sous le grand bâtiment là, de la, euh, de, de, de, de la, du bâtiment de, du Sénat de Rome moderne, hein, la place euh, où il y a la statue de, de Marc Aurel. Euh, du temple lui-même, on n'a dans le sous-sol que ces murs du 5e, 6e siècle qui sont conservés. C'était un très gros temple. Et ce qui est intéressant, c'est ceci. Pour comprendre la structure théologique constituée par ces trois divinités, une triade, il y a une première chose, il est inutile de chercher dans le passé ou dans un livre révélé pourquoi c'est comme ça. Je l'ai déjà dit, pas plus qu'un Dieu créateur, il n'existe des révélations à Rome et d'un catéchisme d'un livre sacré, ça n'existe pas. Comme je l'ai dit, ces mythes que nous aimons tant peuvent malheureusement pas être utilisés comme des documents historiques. Ils ne racontent pas l'origine des dieux, pas davantage qu'il n'expriment la théologie officielle. Ce sont des mythes véhicules, comme la philosophie, des spéculations, des interprétations, mais en aucun cas une doctrine euh, officielle au sens où nous, nous l'entendons. Parfois, ces ré récits brodent de, façon, euh, brodent de façon pertinente sur le mode d'action d'une divinité, ce qui est très précieux pour nous, c'est comme cela qu'on peut l'utiliser. Mais pour les anciens... Rien ne distinguait cette description précise d'un mode d'action divin, d'une spéculation échevelée sur la même divinité. Les mythes sont un ornement de la pratique ou des dieux, pas un exposé de, euh, de théologie. Et nous n'avons jamais de sources assez ancienne, de toute façon, pour nous rapprocher, euh, même faiblement, de l'origine de cette triade. On ne sait pas de quand ça date. Il faut analyser les dieux eux-mêmes, notamment leur mode d'action, leur fonction, comme disait Georges Dumézil, et euh, je commencerai euh, à prendre cet exemple très connu, celui de la, de la triade capitoline. D'abord au Capitole, Jupiter porte l'épithète, vous l'avez peut-être vu, Optimus Maximus, le meilleur, le plus grand, c'est clair. Et Il apparaît comme le premier et le plus élevé, c'est le dieu souverain, et il est normal qu'il soit associé à tous les actes de gouvernement. Junon ici n'est pas seulement son épouse. Euh, C'est pas seulement euh, son épouse. Euh, C'est euh, au Capitole euh, parce que même si elle a en fait, euh, elle est liée euh, souvent dans la mythologie à Jupiter, d'après le modèle grec, comme l'épouse de Jupiter, mais elle ne l'est pas du tout dans le culte à Rome. Au, au, au Capitole, elle est avant tout Regina, reine, c'est-à-dire souveraine, elle aussi. Et c'est ce couple qui parfois est réduit à ce binôme qui représente en quelque sorte la souveraineté humaine parfaite. Jupiter présent, représentant celle des hommes, Junon celle des femmes. Elle est la déesse matronale parfaite. Minerve n'a pas d'autre épithète. Donc en quelque sorte, cette triade représente... Jupiter, Junon, Minerve. Jupiter et Junon, c'est la souveraineté dans sa complétude. Parce qu'il y a des histoires où les hommes romains n'arrivent pas, et même Jupiter, n'arrivent pas à aboutir. Toute l'Énéide, c'est ça. Jupiter essaye, d'après un modèle homérique, hein, de, de, de, de, de la femme de Zeus qui n'est jamais de Héra, qui embête toujours son, son mari dans ce cas-là. Mais euh, Jupiter n'arrive pas à conclure parce que Junon a une autre idée en tête. Elle ne veut pas que les Troyens viennent fonder l'ancêtre de l'État romain en Italie. Elle fait tout pour euh, retarder ou annuler cette chose. Jusqu'au moment où finalement euh, Jupiter dit que ça suffit, il veut cela comme ça. Et euh, donc les Troyens aussi font quelques concessions. Ils abandonnent leur nom de Troyens, ils deviennent latins. Et désormais, c'est en Italie que se déroulera la destinée du peuple romain. Mais on voit bien dans ces histoires, je ne peux pas entrer dans les détails, que c'est la souveraineté parfaite. Parce que un père de famille n'est complet que si, pour autant, il a aussi le consentement de madame. C'est comme ça à Rome. Et quand il y a un homme et une femme à la tête d'un État, comme ici, il faut que les deux soient d'accord. Sinon, ça ne fonctionne pas. Minerve, c'est la mens, c'est le, le cerveau de cette... Euh, le, le, la bonne rationalité de cette souveraineté. Euh, vous pouvez voir qu'on en parlera d'une autre façon. Isis, qui est une di divinité nouvelle, euh, certains voulaient la mettre aussi au Capitole, et notamment le 1er janvier, quand on faisait les vœux annuels pour le salut de l'État romain à ces trois divinités. Euh, et euh, certains voulaient joindre Isis, parce qu'Isis était aussi une dièse souveraine. Et ils disaient, Allez, elle doit nous représenter, mais c'est une autre histoire, je n'insiste pas, mais je l'ai déjà mis euh, sur le projet, sur le, le tableau. » Les choses ne s'arrêtent pas là. Il ne faut pas oublier que les Romains ne sont pas comme nous. Ils possèdent notamment une conception particulière de l'action qui détermine aussi leur théologie. La volonté d'une action comprend aussi l'action elle-même et ses effets. Il y a déjà trois aspects dans ce que les Romains considèrent comme une action. Ainsi, euh, Jupiter est-il le dieu de la souveraineté qui implique la bonne foi. Ça va de soi, dirions-nous. De ce fait, un de ses anciens noms était Dius Fidius. Vous l'avez... Euh Enfin, je où est-ce que je l'ai mis Je ne l'ai pas mis. Euh, Dius Fidius est un nom, le céleste de la bonne foi, ça veut dire, euh, est un nom archaïque de Jupiter. Et vous avez en tout cas, euh, en tant que pour représenter Jupiter en tant qu'il assure la bonne foi et la légalité, euh, près de son grand temple cap euh, capitolin, un temple avec une déesse appelée Fides, la bonne foi qui est donc l'effet du bon gouvernement de Jupiter. Et c'est une déesse. Il, il démultiplie en permanence son action. Terminus, c'est la borne. Jupiter, c'est celui qui garantit aussi, par sa souveraineté, le respect des bornes. Dans une société agricole, c'était très important. Et il était libère, non pas parce qu'il buvait, ça n'a rien à voir avec Dionysos. Libère, c'est le dieu de la libertas. Euh, Jupiter, en tant que souverain, n'est soumis à aucune limite. C'est ça que ça veut dire. Et on crée un dieu qui a son autel ou son temple près du Capitole et de tout cela. Et vous avez d'autres divinités. Par exemple, euh, en allant vers le haut, vous avez Feretrius. ça c'était, on en parlera, c'était euh, euh, Romulus qui, qui, qui rapporte là les, le butin pris euh, dans une des euh, des guerres euh, contre les voisins. Il y a le Jupiter Pistor, le broyeur, celui qui, c'est l'exercice de la, de la souveraineté, qui peut broyer quelqu'un, dépulsor qui peut simplement par sa volonté re, re, rejeter. Il y a aussi Vénus, qui est une divinité euh, très particulière à Rome. Euh, c'est la déesse, euh, le charme. Mais ce n'est pas le charme amoureux, c'est en fait la déesse qui euh, exprime la, le côté irrésistible de la volonté de, de, du souverain, Jupiter. Et c'est pour ça qu'on l'a mise en rapport avec la vie amoureuse. Quand elle, elle s'occupe d'une situation, euh, elle devient irrésistible, sa volonté. Ainsi de suite. Et... Euh, Virtus, c'est euh, la, la, la vaillance, euh, qui est aussi une des qualités du souverain. Et ces, trois, ces cinq divinités ont leur temple ou un autel près du capitole. Donc vous voyez, un, un polythéisme se constitue sous vos yeux. Et puis, il y a encore des effets, par exemple, victoria, c'est ce que réalise la bonne souveraineté, felicitas, le bonheur d'action, Jupiter Tonans, c'est celui qui euh, montre sa puissance en, en écrasant les humains, etc. Conservator, il protège. Et puis vous avez dans certains jours aussi euh, des triomphateurs qui montent euh, au euh, Capitole après une victoire euh, euh, écrasante sur des ennemis, déguisés en statue humaine de Jupiter, dit... Euh, Hein, ils sont peints au minimum comme une des statues de Jupiter sur le fronton du temple et euh, se comportent tout à fait comme les dieux. C'est pour ça qu'un esclave est censé se trouver derrière eux sur le char triomphal en disant « rappelle-toi que tu es un homme, hein, ne fais pas de bêtises ». Et ça donne, n'est-ce pas, le, ce tableau et euh, vous voyez le, le capitole, ce gigantesque temple et puis tout autour, euh, c'est ce qu'on a pu reconstruire, parce que malheureusement on n'a pas pu fouiller ça, mais on sait par des inscriptions et par des textes que ces temples se trouvaient à cet endroit. Donc on voit un dieu est souvent dans son sanctuaire entouré de divinités qui expriment sa volonté, les aspects de son action, les effets de son action, et qui sont vénérés avec lui, et qui après, comme fidès par exemple, la bonne foi, peuvent avoir une vie indépendante à côté. Parce que tout le monde, en prêtant un serment, euh, le serment se prête par Jupiter, euh, Junon et Minerve, entre autres, mais euh, Fides est derrière le serment aussi, etc. Donc, euh, vous voyez, c'est un des systèmes euh, où, où, où la, le, le polythéisme se met en scène, se développe, et vous comprenez qu'il n'est pas possible de s'en passer, puisqu'on n'a pas une notion Unifié de l'action, comme dans le monothéisme, il y a un dieu qui fait tout. Bon, il y a, euh, il y a les saints, il y a les, les anges, etc. Mais on peut dire que c'est des simples instruments qui ne sont pas vénérés euh, théoriquement. Mais euh, ça, c'est du polythéisme. Et je vous donne un autre exemple qui est très modeste. C'est un lieu que je connais bien, qui est à la limite du territoire romain en gris, de la vie de, du territoire de la cité de Rome, qui est net, va nettement plus loin que la ville de Rome, euh, à, à partir de l'époque d'Auguste. Et c'est un lieu qui s'appelle la Maliana, où il y a un bois sacré d'une déesse qui s'appelle euh, Déadia, et qui est célèbre, ce lieu, parce qu'on y a trouvé depuis euh, le, 17, le 16e siècle euh, des, des plaques de marbre avec des transcriptions, des protocoles annuels rédiger chaque collège sacerdotal, là c'était une confraternité appelée les Frères Arval. Euh, ils euh, faisaient comme tout le monde sur des tablettes le rapport de chaque réunion, de chaque acte rituel commis avec les présents, les noms des gens présents, etc., la date, etc. Et tout cela, manifestement, c'est Auguste qui a créé tout cela, il leur avait demandé de, de mettre ça aussi sur des, les murs. Comme c'est un endroit un peu protégé à l'extérieur Rome, c'est conservé mal, mais, mais de façon assez extraordinaire. On a 150 plaques, quand même, fragments de plaques sur trois siècles, ce qui est absolument unique dans l'épigraphie religieuse et dans les sources religieuses. Et euh, un de ces documents, il date de l'année 224 après Jésus-Christ. Euh, ils constatent, vous voyez, le nombre de les tartines qu'ils nous font à partir de 180 après Jésus-Christ. Euh, ça consacre des, des, des, des sacrifices d'expiation, de purification, parce qu'ils euh, euh, ont immolé euh, à cet endroit, parce que des arbres du bois sacré de Deadia, c'est la propriétaire du lieu, frappés d'un coup, coup de foudre du fait de la violence d'un orage nocturne, nous le verrons, avaient brûlé. Et donc il fallait arracher ces arbres, les frapper du fer, strictement interdit, dans un lieu sacré. Il faut que ce soit du bronze, mais comment couper un arbre avec du bronze Les brûler, les débiter et les remplacer par d'autres. Ainsi que pour commencer le travail et reconstruire les hôtels temporaires sacrés de Dea Donc il y avait toute une série d'hôtels de bois, de divinités secondaires, qui avaient brûlé aussi. Donc il fallait expier cela avant et après euh, le travail. Eh bien, quand vous regardez ça, euh, vous voyez, on fait d'abord euh, ce qu'on appelle un, un suovétoril, un lustrum, euh, un lustre, ce n'est pas cinq années, ce n'est pas non plus une purification, c'est une procession autour de la chose qui a été violée par un orage, euh, etc., qui a été détruite, qui euh, nécessite l'introduction de ce qui ne devrait jamais y entrer, c'est-à-dire le fer, strictement interdit dans le culte romain, c'est comme ça. C'est l'héritage de l'âge du bronze. Le métal toléré, c'est l'or, l'argent et le bronze. Mais avec de l'or, vous ne pouvez pas taper, etc. Donc, pour expier tout ça, ils font d'abord une procession lustrale avec des suovétorils majeurs. Suovétorils, c'est un vera, un bélier et un taureau qui sont conduits autour et ensuite sacrifiés à Mars. Bon, ça c'est la première mise en euh, purification. Et après, devant le sanctuaire, Isimolaire à dia, deux bovins divins aux cornes jointes par l'or. Puis devant les hôtels temporaires, euh, Isimolère aux divinités mentionnées ci-dessous, au Vénérable Janus, deux billets, etc. Et euh, ça continue jusqu'à la fin, je vous ai euh, simplifié cela. Voilà tout ce qui se fait. Donc, vous voyez, euh, il y a deux endroits où on sacrifie, ou même trois. Le premier endroit, c'est dans le bois sacré, qui est un lieu sacré appartenant à une divinité, cette Dehadiya. Et euh, il y a plusieurs sacrifices. On fait d'abord à Deadiah qui est un hôtel de, de, de marbre devant le temple. Euh, on lui fait un sacrifice de, de, de, de, de, de, de, de qu'est-ce que j'avais dit, deux de, de vaches parce que tous les dieux immortels reçoivent deux victimes, mais la propriétaire du lieu, Deadia, la titulaire comme nous disons, reçoit une victime de grande taille, une vache. Tous les autres qui sont là devant les hôtels temporaires, d'abord ils ont un hôtel temporaire en bois, ils sont là comme invités, euh, et ils reçoivent aussi deux victimes mais de petite taille brebis pour les dames euh, moutons pour les messieurs sauf certains comme, qui sont des, des redoutables comme Sumanus c'est le Jupiter de l'orage euh, divin, euh, nocturne qui, qui reçoit un, un taureau enfin un, un bélier ou Mars ou Thor qui reçoit aussi un bélier alors vous voyez il y a comme toute cérémonie commence par le dieu du commencement, Janus est le premier à recevoir un sacrifice. C'est typique. Hein? Vénérable, c'est pater ou mater à Rome. Ça ne veut pas dire qu'il est père ou mère, c est, il est vénérable. C'est un signe de dignité. Puis, Jupiter. Jupiter, est-ce qu'il était lié, ça on ne pas, à Deadia Je vous ai dit qu'il s'appelait autrefois Dius Fidius, le céleste. Et Deadia, c'est la déesse céleste c'est celle qui, d'après ce qu'on a reconstruit, par le bon rayonnement euh, du soleil et du ciel, réussit à euh, faire mûrir le blé pendant la dernière phase de la maturation. Est-ce qu'elle est liée par là au céleste euh, tout-puissant On ne le sait pas. Ou est-ce qu'il est honoré simplement parce qu'il est le chef parmi les dieux romains On ne le sait pas. Puis il y a Mars-Hultor, c'est le fameux mars qui, euh, a été, qui a reçu un temple euh, le long de la vie à Fori impériale et actuelle euh, à côté du temple du, du forum de Trajan, c'est celui qu'Auguste a construit pour euh, commémorer le vœu qui avait été fait par l'épide Marc-Antoine et lui en 1943 quand ils ont attaqué les assassins de César et les ont battus à Philippe, etc. Donc euh, il est invité non seulement pour pour euh, définir un nouvel espace inviolé et inviolable, mais aussi en tant que grand dieu guerrier de Rome. Puis euh, commencent les choses éton étonnantes. Au dieu ou à la déesse, Sivideo, Sividea. Il y a une divinité, on est là dans ce bois sacré, on est en dehors de Rome, mais même à Rome, c'est ça, on sait qu'il y a d'autres divinités. Donc on en prend une, on dit, quel que soit ton nom, et c'est... Que tu sois Dieu ou déesse, c'est ça son nom, parce qu'on ne sait rien d'autre. Comme le brave Aius Locutius, celui qui a dit et parlé. Parce On ne connaît pas son vrai nom. Et voilà, vous en avez un dans le culte à l'époque impériale. Hein, L'empereur assistait à, à, à ce genre de choses. Et puis, à la Junon de Deadia. il y a déjà Deadia, mais comme toute femme, euh, Deadia, les dieux, ont une, un double divin qui exprime leur capacité d'action. « Nous tous, nous aurions un génie. » Et les dames, jusqu'à Auguste, en gros, avaient aussi un genius à la maison, qui était honoré de sacrifice. Et à partir d'Auguste, les dames recevaient une, une junon. On a adapté ça. C'est moins masculin que genius, Donc, la junon de la déesse qui est patronne. Les vierges divines, il faudrait plutôt dire les jeunes filles divines, parce que Virgo veut dire jeune fille, ce n'est pas une vierge. Euh, les jeunes filles divines, c'est les, les, les, les nymphes, c'est les sources, c'est les eaux vives qui aident pour le culte. Les divins serviteurs, divifamuli, il y a des serviteurs, des dieux, au cours de ce sacrifice, qui reçoivent aussi, une, euh, ils reçoivent euh, comme groupe, deux de moutons, comme, comme les autres. Et puis il y a les dieux lards, les dieux lards, c'est les divinités du terroir, où se passent des activités humaines, ici le territoire. Le, terroir du, le territoire du, du, du bois sacré, mais aussi de la, de la campagne où le blé doit mourir. Puis la mer des c'est une divinité, un bricolage théologique créé par les conseillers d'Auguste, de, de, euh, de, quand ce culte a été créé vers, entre 33 et 34 et, et 29 avant Jésus-Christ. Fons, c'est l'eau recueillie dans une source, dans un... Dans un une source, Flora, la déesse de l'inflorescence, le blé, hein. puis le vénérable Sumanus, qui en avait fait de belles, n'est-ce pas Il reçoit aussi son, son offrande. Et comme toujours, pour conclure, un rite, de la façon la plus officielle possible, c'est ce nous disent les Romains, mais on a rarement des documents comme ça, hein. c'est presque un unicum. On termine toujours, on commence par Janus, le dieu qui ouvre la porte, en quelque sorte, du rite, et Vesta qui donne le lieu d'origine de tout ça, le foyer de Rome. Ceci est un rite du peuple romain. Donc, Vénérable Vesta, est-ce qu'on a tout compris Vénérable Vesta, des dieux et des déesses ici honorés. Parce que non seulement le feu sacrificiel, vraisemblablement on le pense, mais on n'en a pas des preuves exactes. Euh, le feu sacrificiel à, à 8 km de Rome est allumé avec le feu pris sur le temple de Vesta. Un magistrat romain avait toujours une, une, une, une lanterne avec un feu qui provenait, semble-t-il, du temple de Vesta pour montrer que tous les sacrifices qu'il faisait venaient, étaient faits au nom du peuple romain de Rome, au bord du Tibre, au temple de Vesta. Et les... Il y a une multitude, là, vous pouvez les compter, 18 hôtels. Ils sont allumés aussi et c'est toujours la Vesta de ces dieux et déesses. Et puis à la fin vient une pittoresque devant brûlée, brûlé et immondé. C'est un dit Adolenda, comolenda. Coinquienda, parfois on ajoute comme ça. C'est vraiment l'ouvrier de l'affaire. Il y a les famouli, mais... Les femmes au lit, il faut les considérer comme des, des, des, des, des, des, des hauts fonctionnaires qui aident les ministres ou les consuls. Ici, il y a le bonhomme avec la casquette bleue qui euh, balaye, qui brûle, qui fait le boulot pour brûler tous ces sacrifices et pour émonder aussi ce bois. Et il est à la fin de, de, la, de la liste, c'est le plus modeste, même à l'extérieur du, du groupe des vénérables, si vous voulez mais il reçoit deux de, de, de moutons, comme tous les autres. Alors, ça continue. Vous avez tous vu la colonne aurélienne de Marc Aurèle sur le Corso, à Rome, et à la troisième spire, vous avez le miracle de la pluie. Vous voyez les Romains qui sont tout contents, ils sont debout, et puis les barbares, les Daces, ils sont noyés et balayés par un énorme orage qui euh, donne à boire aux Romains au moment où ils n'avaient plus d'eau. Et euh, le siège euh, se lève parce que les barbares sont enlevés par un flot énorme. Et vous avez cet étrange personnage, que vous avez peut-être un jour vu, euh, qui n'est que ruissellement. On pourrait l'appeler Pluvius, si vous voulez, pour inventer un nom. Euh, C'est une petite euh, divinité, comme euh, les dit Famouli, ou ceux que vous avez vus, qui, dans ce miracle, exprime la volonté de Jupiter et euh, sauve l'armée romaine. Euh, et donc, même euh, à l'époque de Marc Aurel, on n'a pas peur de représenter cela. D'ailleurs, euh, le miracle est bien connu dans la littérature, et il y a plusieurs, c'est un dieu spécialisé, hein, fonctionnel, spécialisé, il y a plusieurs interprétations, Marc Aurel étant euh, théurge, il, il appartenait à ce néoplatonisme qui commence à la fin du, du, du deuxième siècle de notre ère. Euh, et euh, il est dans les premières étapes, c'est cette nouvelle façon, c'est du platonisme pur et simple, on appelle ça le néoplatonisme. Et euh, dans cette philosophie, on avait aussi des rites qui étaient empruntés en partie à la magie et qui permettaient de mobiliser des démons et à l'aide. Alors les philosophes disait à Rome à l'époque, mais non, ce n'est pas un petit dieu fonctionnel, c'est le démon mobilisé par le prince, en philosophe. Et il y avait aussi, vous l'avez peut-être lu, des chrétiens dans euh, l'armée de, de Marc Aurel. Il y avait une légion, un douzième, si je me rappelle bien, qui comportait des, des chrétiens qui n'étaient pas embêtés, parce qu'ils n'étaient pas embêtants non plus, hein. Si vous refusez, comme les martyrs, de tout faire, à ce moment-là, vous ne ferez pas une longue carrière dans la Légion. Mais là, euh, ils ont été dans la Légion. Qu'est-ce qui s'est passé Dieu a envoyé un, un, un démon pour foudroyer les, les ennemis. C'est le Dieu des chrétiens qui les a sauvés. Donc, vous voyez comment on peut discuter, et on discutait certainement autour de tout cela. Et euh, il y a encore sur place, alors voilà ce sanctuaire, de la Maliana, vous avez le bois sacré, un espace sacré où il n'y a que des dieux immortels, euh, même le plus petit, qui sont là-haut. Euh, il y a ensuite le Kaysarium, qui est l'espace des empereurs divinisés. Et puis, il y a l'espace inférieur qui est profane, c'est les mortels. Et je vous montre, il y a un bain pour les prêtres. Ils ont chacun une pièce pour, pour un jour de l'année où ils vont. C'est des sénateurs, hein, c'est. Le top du Sénat, l'empereur vient, son fils, etc. Ils n'étaient que douze, hein, pas plus. Et il euh, y a même des latrines, choses qui sont impensables dans un lieu sacré, etc. Et, les humains, et en plus, c'est par terrasse. Nous, les humains, les mortels, nous sommes en bas, près des latrines et des bains. Euh, les dieux en haut. Et au milieu, il y a sans doute cela, ce tétrastyle qui a été dé découvert au XVIe siècle, les premières inscriptions que je cite étaient achetées par Johann Goritz, un luxembourgeois qui était protonotaire du pape à l'époque. C'était lui le premier à les collectionner. Elles euh, ont malheureusement disparu, les premières. Il y a notamment un document de 14 après Jésus-Christ, euh, assez grand, de, euh, des derniers jours d'Auguste, etc. Je n'ai jamais réussi à le retrouver. Euh, donc, vous avez fait. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez que le sacrifice continue et que vous voyez devant le césarium, devant cette euh, euh, salle avec quatre colonnes et euh, une abside, on fait deux sacrifices. Après tout le monde, même, euh, même notre, euh, notre ouvrier euh, jardinier euh, qui reçoit deux victimes dans le césarium. On fait le sacrifice devant, comme toujours, hein, on ne sacrifie pas dans le temple. Enfin, c'est plus compliqué, mais le vrai sacrifice se fait dehors. On commence par sacrifier au génie de notre seigneur sévère Alexandre Auguste, c'est-à-dire l'empereur régnant. À lui-même, on ne peut pas le sacrifier, parce qu'on n'a jamais sacrifié à un empereur de son vivant, sauf Caligula, Néron, euh, et Elagabal, enfin les fous, etc., qui ont été damnés de mémoire, c'est ce qu'on dit, moi j'ai les textes des Arval sous Néron, par exemple, et sous Caligula, c'est d'une banalité totale, donc c'est en partie des arguments politiques, on disait qu'il avait fait cela, je ne peux pas dire plus, mais en tout cas, devant le Césarium, le premier sacrifice est pour le Genius, le double divin de la personnalité de l'empereur, qui partage avec tous les pères de famille de l'univers. Chacun d'entre nous, je vous le dis, aurait eu un Genius, les Dames aussi, une Junon à partir d'Auguste. Mais c'est la même chose, ça exprime vos capacités d'action. Il naît avec vous et il disparaît avec vous. C'est un Dieu qui est immortel entre deux étapes de sa naissance et de sa mort. C'est assez intéressant. Et puis seulement, alors, le Genius reçoit une victime, pas deux. Crac, on est en dessous de, de, de, du représentant des syndicats, des, des, des, des ouvriers, un hein, divin, euh, on est en dessous. Et euh, comme c'est euh, un dieu, le genius est vivant, c est, il, il concerne quelqu'un qui est vivant, il reçoit un taureau. Les, à l'époque, il y avait 20 empereurs divinisés, les divis, qui étaient, les statues étaient là. Et les vins reçoivent, après le genius, chacun un mouton. Encore en dessous du genius de l'Empereur. Alors, quand on me parle du tout culte impérial, le culte impérial, moi ça me tape sur les nerfs, parce que là vous avez l'exemple que euh, même les petits dieux modestes qui font le service au banquet des dieux euh, reçoivent plus qu'eux et avantent eux. Hein? C'est comme si chez nous, le chef de l'État euh, recevait euh, son verre de champagne après tout le monde. Euh, ça peut se faire pour des raisons idéologiques, pour faire un choc, mais euh, là, c'est la banalité. Mmh. Donc, c'est très intéressant. Alors, euh, je vous montre un genius hein, de maître de maison. Vous le reconnaissez tout de suite. Est, il est habillé, souvent, il porte une toge prétexte, avec ses, ses, une toge avec les bandes de pourpre il porte une corne d'abondance dans la main droite, euh, dans la main gauche et dans la main droite, il tend une patère vers le feu de l'autel pour recevoir une offrande. Voilà le news de l'empereur, vous voyez, c'est la même chose. Vous pouvez avoir le news d'une institution, la flotte de Misène sur cette inscription et en dessous le news de, du port de Misène, c'est comme ça. Et voilà une Junon de ces dames euh, elle n'a pas la paterne, mais vous voyez très bien comment elle, est, elle a aussi la tête couverte, etc. Euh, ce que je voulais dire encore avant de terminer, c'est qu'elles ne sont pas, ces génies ou ces junons, ne sont pas les seules divinités qui naissent et qui disparaissent. Vous avez aussi euh, des nymphes, les nymphes des bois, les amadriades, ou les nymphes des, des, des, des sources, si vous voulez. Et là, chez Ovid, vous avez les Amadriades qui naissent et qui meurent avec les arbres. C'est pour cela qu'ils coulent la plupart du temps du sang d'un arbre coupé, etc. Et euh, c'est tout à fait euh, dans le même sens. On peut absolument naître et disparaître dans le monde des dieux. Ça existe. Et euh, dans les cultes que vous avez aussi. Et euh, c'est pour ça aussi, vous avez reconnu euh, qui, qui qui sont utilisés aussi pour les autres... Divinités qui ont les femmes ou les ces divins euh, serviteurs qui aident pendant le sacrifice, n'existent que pendant le temps du sacrifice. De même que le famulus, là, les, les, non, le, adole, le, le, le devant coupé, brûlé, etc., n'existe que pendant le sacrifice. Après, pff, il disparaît comme les, les nymphes des sources qui se tarissent, ou des arbres qui sont abattus, ou des, des êtres humains qui, qui, qui meurent. Voilà, je crois que je vais arrêter là, mais vous avez vu euh, ce qui est intéressant, c'est ceci, que ce qui est derrière ce ritualisme romain, ce polythéisme, c'est, si vous voulez, sur Terre, une métaphysique de l'action. Il y a l'intention et la volonté d'une divinité, Jupiter, le premier, le plus grand, le dieu souverain. Euh, il y a l'acte effectif de Jupiter. Parce que Jupiter, il peut dire, ouvrez cette porte, ouvrez cette porte. Il a le pouvoir de le faire, mais lui ne le fera jamais. On est quand même dans une civilisation patriarcale assez dure, mais il faut que quelqu'un ouvre. Alors, c'est euh, un Jupiter, euh, c'est par exemple Janus qui ouvre la porte. Ou Jupiter qui veut broyer quelqu'un. Lui-même, il ne peut faire que du vacarme dans le ciel, mais c'est le Jupiter Pistor, une autre divinité à côté de lui, qui vous réduit en bouillie. Et puis, euh, le Jupiter qui remporte la victoire, ce n'est pas lui directement, c'est un effet de son action Victoria, Jupiter-Victor, si vous voulez. Mais c'est Victoria aussi qui devient évidemment une déesse qui se, qui se répand. Donc vous voyez ce mélange d'actions, de fonctions, de, fonction, de résultats, d'effets, euh, etc., qui sont à l'origine du polythéisme romain. Voilà, je m'arrêterai là et je suis prêt à vous répondre.